Bon, bon bonjour à toutes et à tous. Euh, J'anime cette euh, seconde table ronde euh, après midi. Je crois que nous avons euh, bien identifié des problématiques juste avant de gouvernance, d'animation, d'embarquement des uns et des autres dans nos institutions respectives. Et finalement, cette seconde table ronde tombe à pic parce qu'elle va essayer de nous faire faire un pas supplémentaire vers l'action, vers ce qui existe déjà, vers les premiers résultats, les premières actions que l'ensemble des intervenants que je vais vous présenter dans un instant euh, ont commencé donc à, à mettre en œuvre dans leurs institutions, dans leurs responsabilités respectives. Alors, il va y avoir euh, deux, deux séquences et demie finalement, ou trois peut-être, dans notre euh, table ronde. Une première où nous aurons la chance, l'honneur d'écouter notre grand témoin, euh, Frick van Musinkel, je le prononce probablement mal, pardon, qui est néerlandais, euh, qui va nous faire une présentation euh, euh, sur l'ensemble de la dynamique de campus de l'université d'Utrecht, euh, qui est particulièrement euh, allez, en avance sur ses, présentations, enfin, sur ses actions. J'ai eu la chance de l'entendre une fois, c'est vraiment remarquable. Frick va parler en anglais et nous on va dire même pas mal, euh, notamment parce qu'il y aura aussi un interprète euh, en direct, euh, voilà pour celles et ceux qui en auraient besoin. Euh, Frick comprend assez bien le français, il le parle même un tout petit peu, donc n'hésitez pas à poser vos questions en anglais ou en français tout à l'heure, il faut vraiment profiter de, de sa présence. Voilà, Frick, pour, euh, pour le présenter un peu plus, est enseignant-chercheur, comme on dirait euh, en français. Euh, voilà, il est docteur en, en médecine, euh, de, en pharmacologie. Il a eu des responsabilités de recherche, mais aussi d'animation, de clusters euh, d'innovation et de recherche au sein de l'université et de l'hôpital d'Utrecht, les deux. Et aujourd'hui, il est directeur, alors je le dis en anglais, Entrepreneurship and Regional Partnership, voilà, donc on voit cette dimension très partenariale que Frick connaît bien dans ses responsabilités de chercheur et désormais dans ses responsabilités un peu plus institutionnelles au sein de l'université. Alors juste après lui, on, on écoutera Nicolas Gaillard qui nous vient de l'INSA de Lyon où il est DGA et tous les deux nous présenteront une démarche un peu holistique de ce qui a pu se passer sur leurs deux campus à Utrecht et euh, à Lyon, dans l'environnement INSA. et On aura donc deux exemples néerlandais et français qui se répondront. Juste après, on aura deux autres interventions un peu plus euh, thématisées. D'abord, Marianique Hall, qui est juste là, euh, qui est directrice générale du CRUS de Poitiers et qui nous proposera un, un focus un peu plus thématisé, pas exclusivement, Marianique, il y a d'autres dimensions, euh, sur le volet restauration de ce qui se passe sur la restauration, sur le campus de, de Poitiers. Hein, on, on, on sait que l'agriculture, la nourriture, ce n'est pas la moindre des dimensions euh, des, des, des champs d'action exigés par la transition. Mais on en aura une illustration un peu plus focalisée, concrète, grâce à Marianne. Et puis, une deuxième intervention, plus thématique également, qui nous permettra de creuser euh, sur le numérique, avec Pierre Boulet, qui arrivera euh, par Zoom, je crois, hein, il sera à distance, il est là, ouais. et qui nous, voilà, bon, bonjour Pierre, merci d'être avec nous, et il, en tant que VP numérique, et puis enseignant-chercheur en informatique, avec des responsabilités, là aussi, de directeur adjoint de, de, du MR, désormais de VP, voilà, il nous donnera euh, tout un contenu, toute une réflexion sur ce qui est fait à Lille, euh, sur ce volet numérique de la transition. Après ces deux focus thématiques, c'est Martin, euh, que vous connaissez, je crois Martin intervenait ce matin, n'est-ce pas Je suis arrivé un peu en retard. mais Donc Martin Turland, euh, que vous connaissez, donc qui nous fera un petit rapport d'étonnement sur ce qu'il a entendu, euh, qui peut-être euh, osera poser les premières questions, euh, les interrogations, ce qui le convainc, ce qui le convainc moins. Euh, il pourra aussi euh, reprendre finalement son intervention de ce matin, qui était euh, une présentation d'engagement, au regard des actions concrètes qui vont nous être euh, présentées. Puis j'espère qu'à la fin de tout ça, on aura un temps d'échange comme à l'instant. On va essayer d'être disciplinés. Je, je vous demande pardon à l'avance aux intervenants, je l'ai déjà fait, si je vous presse un peu, comme l'a fait Jean-Christophe tout à l'heure, pour qu'on respecte le timing. Frick, ce floor is yours. Thank you very much. Micro. COVID is not here anymore. Huh? Uh, merci bien. Pour parler d'anglais, je m'excuse. I will switch to English directly to make it a better team effort for us. Donc, afin d'engager l'interprète, je vais parler désormais en anglais. Et I've been asked to tell something about our experience in Utrecht University in the Netherlands. Donc, j'ai été demandé à ce que je raconte une plus notre expérience à Utrecht et aux Pays-Bas. And I think that the point is that you have strategies, but you have to make strategies into work. And we need... All the efforts to do so. Alors, l'enjeu, c'est de transformer la stratégie en mise en œuvre, et là, il y a tout un effort à fournir. Et je pense que chaque université, comme notre, alors que c'est une très ancienne université, doit réexaminer sa mission, et maintenant, nous avons une mission partager la science et la shaping demain. Notre objectif aujourd'hui, c'est le partage des, de la science et de former le lendemain. Et que l'université soit ancienne ou récente, il faut toujours réexaminer son but. Et bien sûr, la strategy should be là, c'est uh, compulsory Every five years we write down another strategy. Tous les cinq ans nous revoyons notre stratégie Now, Et là c'est la version la plus simple And I think it's very important that over the 10 last years we did something on the right side of this uh, strategic team in the right panel uh, depuis quelques années uh, la dernière fois donc, on a fait une révision qui concernait un aspect de ce panel de ce, ce volet stratégique So we left the silos of faculties and we invested heavily in so-called strategic teams which are for the dynamics of use we are studying uh, for uh, one strategic team the other one is institutions for open societies Donc par exemple on a mis en place plutôt des de, des équipes stratégiques donc par exemple une équipe par rapport à la société ouverte plutôt que de travailler en silo par faculté les sciences du vivant et de la santé, là où j'ai exercé pendant une dizaine d'années. Mais Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'équipe euh, chemin vers la durabilité qui est de loin la plus importante. Et on parle bien de chemin vers, parce que nous n'y sommes pas encore, mais nous travaillons dans ce, dans ce sens. Sur le côté de la panne, bien sûr, nous travaillons ensemble avec le gouvernement local, avec d'autres universités et aussi en Europe. Nous avons une alliance particulière qui est une alliance où l'Université de Montpellier est partie, la CHARM AEU. Donc, nous avons aussi des partenariats avec les collectivités locales, avec l'Union européenne, grâce à un, un partenariat en, particu en particulier pardon, avec d'autres instances universitaire universitaires and i think that it has been said today uh, in that respect you have to of course think in a global perspective that you have to act local et voilà il faut bien penser global tout en agissant local and that's uh, on the second pillar of this scheme that we have some principles which are very much focusing on open science sharing the knowledge and also cooperate with public and private partners donc deuxième volet c'est c'est l'idée de la partage de la science ouverte et aussi des euh, partenariats public privé And I think this strategic part has something new. We said that the strategic teams and also the SDGs of the world should be also in the operations of the university. intégrer dans l'aspect opérationnel de l'université équipes stratégiques et aussi trouver le moyen d'intégrer les objectifs de développement durable. And then, of course, we live in a science park together with the School of Applied Sciences, with the Medical Center and our university. And Utrecht Science Park, I will tell a little bit more about. Donc nous sommes implantés sur un campus scientifique où il y a plusieurs différents instituts en rapport avec les sciences dont je vais parler un petit peu. La ville historique d'Utrecht, médiévale, c'est le site des, des universités historiques anciennes. Mais lots of the faculties outside of the old city to the park on the right side which is then the utrecht science park ensuite on a délocalisé pas mal de ces universités vers ce nouveau campus uh, sur la droite de, de la photo and then the school of arts made a laser connection one day during the lustrum of the city and you see on the left side it's very close by you can reach each other by laser uh, l'école des beaux-arts c'est juste à côté vous voyez sur la photo on s'est facilement atteignable de là on est. utrecht science park is located donc on, on est vraiment à l'extrémité de la ville, donc c'est un campus déjà vert de par son emplacement. And then of course the park has its own foundation to cover all the governmental issues, and okay. they are writing reports and documents. Donc il y a une fondation qui gouverne déjà, uh, qui s'occupe de la gouvernance de ce campus. et C'est eux qui font la revue stratégique de son utilisation en termes de du foncier. C'est pas surprenant que le document ambition qu'ils ont écrit en allemand disait quelque chose comme c'est un environnement vivant et vivant, un environnement où vous pouvez être éducatif, faire vos recherches et faire votre travail pour les compagnies, par exemple, et aussi vous pouvez rester là comme étudiant. Donc, un environnement qui donne un bon cadre de vie, vie étudiante, mais aussi un environnement vivant euh, sur le plan naturel et aussi bien vivant en termes de réflexion intellectuelle. Et dans la préparation de cette talk, nous avons négocié que ce serait bien de montrer une petite vidéo YouTube. Je pense que c'est sans noise, mais au moins il y a des sous-titres en anglais. Uh, pour uh, matérialiser cela, on s'est dit que ce serait sympa de vous montrer une petite vidéo YouTube. Uh, c'est sans uh, aux audio, mais vous avez au moins les sous-titres en anglais. Well, it was without any annoying music. Maybe it's good to have a concentrated view on this. Donc pas de, de fond. on peut d mieux se sur le And I had only found this movie while I was preparing for this talk. And I discussed with our governmental board how stupid can you be? To leave this in your drawing uh, in your drawers because the message comes across via a movie much easier than. With paper and strategic vaut mieux pas le garder dans un tiroir, parce qu'en fait c'est très porteur de tout ce que, toutes nos valeurs, tout ce que nous voulons transmettre. Bien sûr, je vous donne rendez-vous pour venir découvrir ça euh, en vrai. Mais maintenant, euh, la, la partie la plus corsée, c'est comment faire fonctionner tout cela. I would like to elaborate on two measures taken. First, and that's all about the power of young people and the students, we adapted the Green Office idea, which is a European standard approach for getting energy in your campus. Donc deux dispositifs, premier, premier aspect dans ce dispositif, en mobilisant les compétences des jeunes, des étudiants, on a adapté l'idée du Bureau vert, donc l'idée européenne, pour l'appliquer au campus. And the students, listen, They got the location campus. floor Donc on a mis à disposition gratuitement pour aux étudiants Donc un étage uh, entier en plein cœur du campus pour toutes leurs activités. Ils ont vraiment le meilleur remplacement sur tout le campus. And of course Un petit budget et puis des vacations pour les étudiants qui travaillent là uh, au cours de l'année. Mais je pense que l'intrinsique motivation de la génération des jeunes n'est pas en termes de l'argent, c'est en termes de l'énergie. Mais ce qu'on recherche là et ce que recherchent ces étudiants, ce n'est pas la rémunération, c'est plutôt la dynamique qui est créée. Et je pense que le premier attaque qu'ils ont fait, c'était notre campus, uh, catering. Uh, the they they ils se sont, sont consacrés d'abord à, à, à l'aspect restauration. Et ils ont fait un lieu de catering, puis un autre, et puis... Donc ils ont examiné plusieurs fournisseurs, ils ont rejeté plusieurs candidatures pour enfin euh, prendre euh, un fournisseur qui était capable de faire des circuits courts, des choses euh, bio, etc c'était complètement novateur. But Il y a aussi des financements qui sont disponibles pour que les étudiants créent leur propre entreprise focalisée sur les solutions soit dites vertes. On a l'Institut Copernic pour les sciences de la transition, donc on est toujours uh, quand même un campus universitaire avec des gens qui font des études, dont les études sur l'innovation. So uh, very, very, uh, donc c'est une approche à la fois plus intellectuelle, plus orientée recherche, mais en même temps aussi orientée objectif. Donc on a pris uh, une notion qu'on appelle un quadruple hélice, Donc il y a l'idée que le gouvernement ou la gouvernance travaille bien sûr avec les étudiants, mais aussi avec le corps académique et aussi bien avec uh, le, le secteur privé. Donc par exemple la pandémie était l'occasion de faire ça au niveau national comme pour d'autres grands enjeux. Now, in the campus you have players. The, the there is the board of the Donc this sur le campus c'est une autre dimension. Là le le rôle gouvernant c'est donc le comité directeur de direction de l'université. Et, of course the citizens are our students and scholars. Les citoyens ce sont nos étudiants euh, tous ceux qui font les études avec nous. And then uh, the l'enseignement really ça vient du côté académique universitaire. And then what's happening in this audience I guess the operations is our business partner. l'aspect opérationnel ça correspond à ce qu'on pourrait dire la partie entreprise entrepreneuriale. Donc après, ils ont créé un cadre. Il euh, est donc question d'un laboratoire vivant, should be user -centered from et, the beginning. Et Tout ce qui est dans ce labo doit être centré sur l'utilisateur. We like to work with and do with and Travaille avec des partenaires externes et internes sur une base de parties prenantes et sur une base de co création. Avec une innovation ouverte et focalisée sur l'utilisateur. Uh, L'expérimentation oui, in vivo, ce qui est assez étonnant pour moi en tant que scientifique de formation. Donc on a des, des conditions qu'on ne maîtrise pas entièrement et dans, dans lesquelles nous déployons ces expériences. And then you can really experience what will happen. Et là, on vit des choses et on voit vraiment ce qui se passe. And then there are some, uh, yeah, principles ensuite, on a quelques principes clés. Ça reprend ce que j'ai déjà dit. L'idée like d'un croisement de la réalité d'aujourd'hui avec l'avenir. Like Donner de l'espace à ceux qui ont de bonnes idées. You like that the outcomes will be shared. Uh, un partage des résultats, Even the negative ones, y compris les, les résultats moins encourageants, or D'ailleurs, c'est peut-être le plus important à retenir pour apprendre. Et puis, une démarche de découverte avec nos étudiants. And I think you will share the slides afterwards. You can read it later Et on. après, vous pouvez relire la suite euh, tranquillement. Donc j'ai aussi été euh, impliqué dans la construction de, de, de nouvelles initiatives, donc je pense que vous connaissez peut-être ce, ce modèle, ce canevas qu'on peut utiliser pour uh, le modèle économique. ça c'est bien pour la biotech et pour les sciences du vivant. But the social didn't listen to me. Mais les sciences sociales ne m'ont pas écouté. Il uh, y a beaucoup de modèles différents, beaucoup de variantes, uh, beaucoup de, de courants différents dans la littérature. To, to illustrate that you can also make a profitable business by taking into account the revenue streams benefits Qui montre qu'il est possible de faire des bénéfices tout en tenant compte aussi bien sinon plus des aspects non-monétaires, des aspects écologiques, sociaux, tout aussi bien que des aspects financiers. So we give some and then very we the on a donné quelques cours et puis très gentiment, doucement, on a apprivoisé euh, les, euh, ce qui vient des sciences sociales pour venir partager avec nous et collaborer avec nous dans cette expérimentation in vivo dans et les question toute entreprise, toute initiative, les gens demandent toujours Qu'est-ce que je vais en retirer moi Donc, on a plusieurs catégories de clients, que ce soit des clients opérationnels. The operations sector gets things tested in real life. Donc, là, ils ont, des, ils ont des résultats qui ont été testés dans des conditions de, de, de vie normale. Au niveau universitaire, bah, par exemple, c'est l'occasion d'avoir un POC qui est en fonctionnement. Et ça pourrait être créer des passerelles vers des projets de plus grande ampleur avec les autorités nationales ou l'industrie. Et pour les étudiants, bah, ils sont force de proposition mais aussi ensuite ils peuvent vivre leurs rêves au travers de ce laboratoire vivant. Eh? Peut-être créer leur propre entreprise ou bien entrer, euh, dans, commencer un parcours au sein d'une entreprise qui est engagée dans cette transition. Les citadins, pour eux, on est une sorte de vitrine qui pourrait venir voir comment uh, tout ce que nous mettons en œuvre. à Utrecht, À Utrecht, peut-être, qu'on ne changera pas le monde entier, mais au moins, on peut-être, une source d'inspiration pour ceux qui viennent et voir comment on pourrait ensemble changer le monde autour de nous. Quelques exemples de la vraie vie. And I do vite. je vais faire rapidement, quickly. parce que the other, well, the will on this Et les autres, vont développer ce que je dis. Donc on est leader avec tout ce qui est photovoltaïque. On a beaucoup de mètres carrés bâtis, donc il y a beaucoup d'endroits où on peut mettre des panneaux solaires en anglais, noblesse oblige. And noblesse oblige. This is another variant. Uh, autre alternative, variante. And the, we, we do like directional loading for the experts, which even makes it... Uh, nice. Ensuite, uh, ce sont des panneaux orientables, donc uh, ça, ça augmente la, uh, la performance. This is a joke. Là, c'est plutôt une blague. In the botanical garden, we have a nice botanical garden. You can reload your iPhone, but it makes you aware that it's possible. This is a solar-based donc là, vous avez un banc solaire sur lequel vous pouvez recharger votre iPhone. Bon, C'est un petit peu de l'ordre du rêve, mais ça permet d'envisager de, d'autres applications. Aux Pays-Bas, il y a l'enjeu du foncier, c'est limité, donc il faut mettre à la fois les cultures, les gens, les panneaux solaires. And the is of the loser. Et la, la biodiversité, c'est le grand perdant dans tout ça. So we're doing experiments to try and see how we combine the two. Donc on essaie de comment nous pouvons mélanger tout ça. And I noticed this sort of laughing when we talked about sheep. J'ai vu, vous avez rigolé un petit peu lorsqu'il était question de moutons tout à l'heure, là, sur la vidéo. Of of Mais j'étais uh, directeur de recherche à l'école de vétérinaire à l'époque. Uh, Et On a besoin à ce que tous les espaces verts deviennent des espaces agricoles durables aux Pays-Bas. Donc là aussi, il y a des, euh, une concurrence par rapport à l'espace. And this is a big project, f funded by the European Commission, where we have all kind of different ecosystems in an experimental setting. Grand projet uh, avec du financement européen, avec des petits projets uh, donc, uh, par rapport à la végétation. So you can make dry and wet conditions, stuff like that. Avec des zones humides, des zones sèches. And I think the students will count the insects flying around. Et après il y a un dénombrement des insectes qui sont présents, etc. Everybody is doing this. Non, tout le monde fait ce genre de choses de compter uh, oui, la, la présence des insectes. This is also more for the tiny Forest project. Donc, euh, le projet Tiny Forest, la toute petite forêt, c'est aussi un moyen de sensibilisation. But in a building environment, uh, il semblerait bien que lorsque on, on met de, fait de petits pas dans l'aménagement bâti, c'est uh, aussi une contribution à la biodiversité. Le seul problème, c'est lorsque il y a quelques-uns qui sortent de leur bureau et s'amusent à commencer à faire la tonte de nos beaux be espaces. Et, we have a company in our park, Danone Research Center for Europe. Il y a le centre de recherche Danone Europe chez nous. Et GenMap, which is the largest biotech firm in Europe. Et GenMap, grande entreprise biotech en Europe. And last week, one of the companies called us and said. My investment committee uh, est L'une de, de ces entreprises nous a appelé la semaine dernière en disant bah, :« J'ai mes investisseurs qui débarquent des États-Unis. Uh, » Est-ce qu'on pourrait uh, nettoyer tout ça Green Là encore, c'est uh, la mise en œuvre de, du groupe uh, Bureau Vert étudiant, uh, la transformation de la cantine. And donc avec le reste universitaire, euh, le RIE, avec les collaborations avec des sociétés américaines, Maintenant, des sociétés américaines regardent vers nous pour dire bah tiens, on pourrait mettre notre siège là sur ce campus, c'est intéressant. So the new proteins are profit for society. Donc ces nouvelles protéines apportent à la fois des bénéfices sociaux. But also for our new research portfolio with companies. Sur le plan social, mais aussi élargisse notre portefeuille de recherche auprès des entreprises. This is only to show you the word let's get local. Alors là c'est pour mettre le mot local dans tout ça. Le nouveau normal c'est local. Le nouveau normal c'est local. And this is then also based, MPET, it's a company worldwide active, bringing new business models on the table. And I don't understand this scheme, but it means that you can still make profit as a retailer or a... Supplier of new food. Donc encore une fois, ce n'est pas moi qui en ai l'auteur, c'est une des sociétés qui est présente là. Alors, je ne comprends pas tout le modèle économique, mais l'idée c'est que là, on voit qu'il est possible de vivre en mettant en œuvre ces solutions orientées écologiques. In Donc euh, au niveau des objectifs de développement durable, il y a bien sûr tout le volet inclusion sociale. This is an where a student, Donc étudiante en médecine ici. C'est la première personne dans sa famille à faire des études supérieures. C'était compliqué pour elle d'intégrer euh, la vie étudiantine. Donc dit, ce serait pas mal d'avoir un peu de fonds disponibles pour les personnes pour qui ces petits obstacles en fait, ce sont de grandes barrières. Et notre conseil a, a s'est saisi, a saisi de cette idée pour le mettre en œuvre. this was a last year's result. One of the, the L'un des étudiants à l'école des sciences appliquées a eu cette idée l'année dernière donc c'est l'idée d'avoir la plus grande piste cyclable inclusive donc yeah. aux couleurs de l'arc-en-ciel. Oui et en fait on a beaucoup d'intérêt au campus rien que par cette piste cyclable multicolore and on minutes et tout de suite au début de la mise en œuvre les gens ont posé plein de questions qu'est-ce qu'ils font imaginez après la sensibilisation qui a pu avoir lieu au travers de cette initiative et puis, j'ai deux dernières last slides. pour Just to introduce one of my, uh, well board members of de mes membres les membres au conseil à Utrecht. They feel, they feel really ambassadors of the sustainability campus. I, ils sont de vrais ambassadeurs de cette notion de uh, durabilité sur le campus. So Anton Piper, he's our president. Donc Anton Piper's notre président. He is really putting effort to place in this respect 5000 new donc là il est à l'œuvre pour la, la, la plantation de 5000 nouveaux arbres. Oui oui. peut maybe with this colleague. This, de de this is our rector Hank Kummeling. Et là, no, Hank Kampen, notre président d'université. And he came up with the idea meet the professor. Uh, Il a dit il faut faire uh, une rencontre avec le prof. Donc tous les ans, uh, les enseignants vont aller rendre visite au lycée. Of course on a bike à vélo bien sûr peut-être Peut euh, avec une voiture électrique à la limite but most important they try to make the the, the message come across. mais surtout ils transmettent un message That we need to solve all the problems. Que la science est indispensable pour uh, relever les enjeux qui se présentent devant nous. And then of the Et Nous croyons bien évidemment que ces élèves qui vont de, de devenir de futurs étudiants pour incarner ces solutions sur notre campus. And I think when you si vous voulez savoir plus sur ce, tout ce travail de laboratoire, je peux vous faire des mises en relation. Il n'y a pas de souci. Et la prochaine fois, je parlerai en français. Merci beaucoup. C'est, on le savait, c'est vraiment inspirant, je pense, et concret à la fois. Il y, a, il y a du travail et on a manifestement beaucoup à apprendre de nos partenaires internationaux et en l'espèce néerlandais qui ont voilà, un petit en avant, je crois qu'on peut le dire comme ça, mais, mais oui, nous on rêve un peu, Frick, quand on voit ça, en effet, mais c'est bien qu'on le voit justement, donc merci de nous l'avoir montré. Nicolas, euh, voilà, à vous, merci d'être là, et donc voilà, l'écho lyonnais euh, de ce qui vient d'être présenté. Alors moi, euh, tu m'as dit euh, que, très récemment que j'étais aussi dans une euh, projection holistique, donc je vais essayer de rester oui. euh, holistique. Je euh, euh, dû dire d'ailleurs que tu <coughs> représentes aussi l'artieste. Hein. Oui, c'est ce, que, ouais, ce ouais. que je voulais dire. Donc euh, je ne vais pas dans ma, dans, dans ma discussion euh, trop, euh, trop parler d'immobilier, euh, d'argent et de technique, mais euh, s'il y a besoin, euh, on peut me poser des questions après euh, sur ce sujet-là. Donc effectivement, je représente l'association Arthies aussi aujourd'hui. Donc il me semblait important de préciser ce qu'est l'INSA Lyon, même si l'établissement est un peu connu en France. Mais il a peut-être des caractéristiques que tout le monde ne maîtrise pas. Donc on a un campus, on va dire, unique avec des fonctions de vie étudiante que nous assumons en propre. Donc nous avons plus de 3000 lits pour nos étudiants, c'est-à-dire à peu près on loge 50% de nos étudiants. Euh, plus de 750 000 repas qui sont euh, qui sont donnés euh, dans l'année, euh, 7 jours sur 7, euh, euh, y compris des petits déjeuners. Euh, donc euh, un accompagnement complet, un centre médico-social euh, et dans un environnement bien sûr scientifique euh, appliqué. Donc euh, ça c'est la raison d'être de, de l'INSA à l'origine, Institut National des Sciences Appliquées. Donc c'est vraiment de la, de la science appliquée euh, avec une recherche scientifique quand même assez importante avec euh, 23 laboratoires. On a quasiment 150 thèses par an dans l'établissement et donc neuf départements d'enseignement en ingénierie plus un département d'enseignement post-baccalauréat qui correspond à nos classes préparatoires puisque nous prenons les jeunes après le bac et donc j'ai bien compris et j'en avais conscience que c'est un terreau très favorable pour travailler dans ce domaine. Alors on nous a dit ce matin que 1. Travailler dans l'ingénierie, c'était plus facile qu'en université sur ces sujets. Et que, deux, travailler sur le campus, c'était aussi beaucoup plus facile que travailler ailleurs sur la formation. Donc, moi, je me suis de ce qui est facile, mais ce n'est pas obligatoirement idiot de faire ce qui est facile. Et demain, vous verrez un collègue enseignant de l'INSA qui vous parlera de ce que l'on a pu mettre en place sur la formation. Alors l'idée à l'INSA, c'était de s'appuyer sur ses forces à l'origine pour améliorer le, le cadre de vie et de faire notre campus. C'était une vieille idée, un éco-campus expérimental et de privilégier dedans, ce qui est peut-être un peu plus une position de pas de côté pour une école d'ingénieurs, de, de privilégier des solutions qui étaient sobres et les plus passives possibles. Donc pas obligatoirement des solutions avec beaucoup de, de technologie derrière. Et il m'a semblé aussi intéressant de vous donner les étapes, en fait, sur lesquelles on avait travaillé. Donc euh, l'INSA a travaillé sur un, une labellisation euh, ISO 14001, donc le management environnemental, il y a, il y a très longtemps, hein, puisque c'était en 2004 sur un périmètre limité, essentiellement de laboratoire, et euh, au-delà de la euh, du deuxième renouvellement de cette, euh, de cet ISO, euh, on s'est dit qu'on allait arrêter, que ça nous intéressait plus et que ça nous permettait plus trop de nous améliorer, et donc il fallait qu'on qu trouve un moyen d'élargir un peu le périmètre et de faire les choses autrement. Et là, on a eu de la chance, on avait une association étudiante dont je, je, je reviens, puisqu'on en a discuté tout à l'heure, je reviens sur l'importance d'avoir des étudiants mobilisés et de les écouter, bien évidemment, sur une association étudiante, donc, qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs Objectif 21 d'étudiants principalement effectivement d'un département d'ingénierie qui est en rapport avec l'environnement mais euh, qui embarquait quand même d'autres étudiants et euh, cette, cette association a été euh, très dynamique notamment dans la mise en place de notre plan vert ensuite euh, nous avons dès, euh, dès 2007 recruté un ingénieur développement durable ce qui est quand même important aussi pour euh, pour mettre en place un certain nombre d'outils et puis en 2010 on a fait avec l'université d'à côté donc l'université lyon l'université scientifique on a mis en place chacun un comité d'orientation énergétique donc on a voulu travailler les deux directions du patrimoine ont voulu travailler sur un conseil d'orientation énergétique commun mais bien évidemment par les deux établissements en faisant travailler des étudiants d'ailleurs d'une autre école d'ingénieurs puisqu'on avait pris des étudiants de lénine de metz donc voilà on n'est pas on n'est pas du tout focalisé sur, sur nos étudiants à nous et, et ça, ça nous a permis d'avoir un travail sur la donnée énergétique, et l'énergétique a finalement embarqué d'autres choses à, à, à l'INSA, donc on a recruté après un animateur énergie, on était le deuxième établissement en, en France à le faire, et, et au-delà ça nous a permis de structurer vraiment notre démarche sur, sur l'énergie qui a abouti par exemple dans l'opération Campus où on a été lauréat euh, à faire un gros travail de réhabilitation et non pas de déconstruction-reconstruction, parce que nous avions travaillé aussi sur l'énergie grise et donc on avait conscience que notre impact environnemental il était plus intéressant de le travailler comme ça. Euh, et ensuite, on a fait une charte. Il y a une charte des DRS, Donc j'avance un petit peu parce que ça c'était au début des années 2010. Puis en 2016, au moment de la réélection du, de notre directeur euh, précédent, euh, il y a eu une, un impact assez fort des étudiants et il y a eu une charte des DRS qui a été poussée par les étudiants et par un groupe, euh, groupe d'enseignants euh, à faire signer aux candidat en fait euh, à l'élection du directeur de l'INSA. Et cette charte des DRS euh, a, mis, a permis de mettre en place un, un, un comité de pilotage ensuite euh, constitué d'enseignants, de chercheurs, de personnel des services et bien évidemment d'étudiants. Et j'ai eu la chance de, depuis sa création de le, de le présider, ce qui veut rien dire en fait. Et c'est plutôt bien. Euh, C'est-à-dire que... C'est, je reviendrai dessus, une instance très collégiale, et de, un laboratoire d'idées et en fait, présider un truc comme ça, ça ne veut pas dire grand chose, juste on se débrouille pour que ça marche. Et, et c'était vraiment quelque chose sur lequel on a, on a pu se reposer aussi. En parallèle, la recherche s'est structurée sur les enjeux sociétaux, la recherche de l'INSA. Et on a mis en place des journées développement durable responsabilité sociétale qui ont été banalisées dans l'agenda la, des élèves. Donc euh, au moins une par an. Et donc depuis euh, ça, je crois, de, 2017, la première. Et euh, on a été donc force de proposition après sur un certain nombre d'actions dont notamment la charte euh, transition écologique et énergétique de la commune euh, de, de Lyon où euh, nous on était un peu en avance et donc on a, on a travaillé avec nos collègues euh, là-dessus. Puis on en a parlé tout à l'heure, on est allé sur le label des DRS que l'on a depuis, euh, depuis 2019. J'entends bien que c'est peut-être plus facile pour une école d'ingénieurs que pour une université, mais c'est quand même du boulot le label DDRS. DRS. C'est notamment dans la structuration et dans le travail qu'il faut faire. C'est un vrai, une vraie démarche de qualité et donc il faut, faut, faut quand même être volontaire pour, pour y aller. Et en parallèle, on avait déjà des fonds pour mobiliser les étudiants. Donc on avait des prix d'étudiants. Je me rappelle d'un prix étudiant fin des, enfin, même avant 2010. La première lauréate était une étudiante qui nous a, qui a gagné avec le prix manger moins bête. Et manger moins bête, c'était déjà de manger végétarien en n'ayant pas d'impact carbone, en diminuant beaucoup l'impact carbone, ce qui nous a permis de faire travailler nos restaurants sur ces sujets. Donc on a mis en place aussi un fonds d'EDRS. Un fonds d'EDRS sur lequel les étudiants les groupes d'étudiants, donc les assos ou euh, les étudiants individuels, constitués comme ça euh, ad hoc, euh, les personnels, euh, les laboratoires, euh, enfin toutes les entités peuvent candidater pour qu'on appuie euh, leurs projets. Et en fait ce, ce travail est finalement euh, un travail, on a aussi les chaires de l'établissement, mais je reviendrai si vous voulez me poser des questions dessus, mais on a aussi les chaires en jeu de l'établissement qui sont poussées par notre fondation et qui sont aussi dans ces, dans ces domaines là parce que les entreprises ça les intéresse de, de venir nous aider sur ces sujets. Le travail était donc pas à pas, Il illustré très tôt par des travaux d'étudiants euh, sur tous les sujets possibles le stationnement, euh, l'énergie grise, donc l'impact carbone, l'alimentation, la sobriété, l'infiltration des eaux, euh, euh, les, euh, la politique de tri, euh, le travail dans les restaurants, dans les laboratoires, etc. Et euh, ça a permis finalement de monter en compétence un certain nombre de directions, dont la direction du patrimoine immobilier, parce que je n'oublie pas que je représente un petit peu Artiès, et donc euh, d'utiliser des matériaux à faible impact carbone ou des biomatériaux euh, avec des composés organovolatiles très faibles, etc. Donc beaucoup de travail sur ces sujets. Et euh, dernièrement, pour, pour, pour compléter, nous avons fait travailler nos étudiants du département génie énergétique environnement euh, sur euh, la trajectoire carbone que nous pouvions mener avec des, des propositions euh, concrètes sur euh, comment limiter euh, l'impact carbone de l'établissement qui n'est pas essentiellement dû à l'immobilier, hein, qui est plutôt dû euh, au déplacement comme euh, la plupart des établissements universitaires. Et euh, donc, on a travaillé aussi avec les laboratoires. Mais je, je, je, je, vous en, je vous en parlerai s'il y a besoin, puisque finalement, euh, c'est en travaillant tous ensemble qu'on est arrivé à avancer. Je pense moins structuré que ce qui a été fait euh, en Hollande. Euh, beaucoup plus, euh, nous, on a voulu euh, euh, favoriser toutes les initiatives qui pouvaient y avoir de partout et tout l'époque qui pouvait se mettre en place. On les soutenait, on essayait de récupérer de l'information et on voyait si on était capable de les industrialiser. Et le, le Copil, finalement, il s'est transformé dans un laboratoire d'idées qui faisait le lien entre les citoyens du campus et l'institution. Et quand je dis les citoyens du campus, c'est tous, hein, les élèves, mais aussi les, les personnels. Et je pense que ça, c'est fondamental. Et ça a permis de structurer la démarche et de la rendre transversale et très intégrée. Euh, par exemple, on a mis en place depuis très longtemps des conférences sur les rapports du GIEC, expliquant les rapports du GIEC. En équipe de direction, par exemple, pour mobiliser même l'équipe de direction avec, voilà, des, je crois que la première qu'on a fait en équipe de direction, ça devait être en 2018. Et, et donc, pour mobiliser la, la, la communauté, c'était très important. Et de là est né aussi euh, l'idée du partenariat avec le Shift Project, donc, dont le collègue parlera demain. Il faut que j'aille super vite. OK. Et euh, ce, ce partenariat, on l'a étendu au groupe, euh, au groupe INSA. Alors, pour, euh, pour aller vite... Euh, euh Finalement, dans, dans le programme de du, du, la nouvelle direction, il y a cinq transitions qui ont été identifiées et comme par hasard, une transition écologique, énergétique et environnementale qui est animée par un groupe là, qui est structuré cette fois-ci et dont la composition est assez proche du COPIL, le DDRS, et que COPIL DDRS qu'on va sans doute faire muter par un, dans un laboratoire d'idées pour ne pas perdre cette émulation entre nous. Et donc, pour aller vite, parce que pour aller vite, c'est le rallye de Monte Carlo, ça me paraissait bien. Et tu te demandes, je pense, comment je vais conclure sur le rallye de Monte Carlo. Euh, donc... Euh euh, aux discussions de ce mal rallye de Monte Carlo pourquoi Parce qu'on démarre du haut plateau Ardéchois au milieu de la neige pour finir sur la côte d'Azur, hein, le, le haut plateau donc ça ça peut faire un petit peu peur hein, dans le contexte actuel, hein. c'est un peu une, une métaphore de ce qui est en train de nous passer de se passer chez nous, mais en même temps c'est aussi porteur d'espoir puisque le plateau Ardéchois n'est pas particulièrement riche, euh, Monte Carlo l'est un peu plus, donc on peut imaginer quand même aussi aller vers le, vers le bien et ça permet d'aller vite, mais ça c'était pour répondre à la question qui a été posée, je ne suis pas sûr qu'il faille être pilote le temps, je pense qu'on peut être copilote, on peut être passager, on peut être mécano, acheteur de pièces détachées, commissaire de course, médecin. Enfin, Je pense qu'on peut tout faire dans les fonctions de DGS et surtout, il ne faut pas ralentir les initiatives et quand elles ne sont pas là, il faut effectivement les structurer. Okay. Peut-être que, voilà, il faut ajuster le système de, de code pour le... la. ça va Ouais Sinon, Alors si le prochain, donc c'est Marianique, pouvait parler un tout petit peu plus doucement pour Frick, parce que je pense qu'il a l'anglais le français un peu en même temps, euh, voilà, ça serait super. Merci beaucoup Marianique, et donc à toi sur l'expérience du CRUS. Bonjour à toutes et à tous. Surtout, tu n'hésites pas à m'ajuster hein, si je suis trop longue ou si je parle euh, trop doucement. Je, je lèverai le doigt quand il reste une minute. Voilà. Euh, donc, euh, bah, finalement, j'ai la thématique la plus simple, hein, restauration. Euh, je vais vous parler très, très concret, très, très terre à terre. Euh, je ne vous parlerai pas ni de comité stratégique, ni de commission, ni de schéma, ni même de projet stratégique ou de chargé de mission. Je vais vous présenter ce que le réseau des fait en matière de restauration. Alors quelques chiffres quand même pour se situer. On fait 6 millions de repas par an. On a près de 800 structures de restauration sur l'ensemble du territoire. Euh, on a une activité structurellement déficitaire. Je crois que c'est déterminant de, de bien l'avoir en tête. Hein. Euh, le coût de revient, oui, plus près. Le coût de revient d'un repas, c'est 9 euros. 9 euros, dont 1,70 euros de coût de D'accord Il ne vous a pas échappé que le prix d'un repas universitaire aujourd'hui, c'est 1 euro pour les boursiers, 3,30 pour les autres. Je ne sais pas ce qu'il en est à Utrecht ou à l'INSA de, de Lyon. Euh, donc structurellement déficitaire. Je vous dis ça aussi pour vous donner envie de, de prendre cette compétence. Euh, et, et donc, euh, il, faut, il, faut aussi, il faut aussi mesurer, il faut aussi mesurer, et quelques crousses ont, ont, ont développé un, un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Et alors, surprise, pour beaucoup de directeurs généraux, la première source d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le patrimoine, certes, mais pas du tout les déplacements et pas du tout le numérique, c'est la restauration. En deuxième position, à 22%. Et pourquoi bah, les produits carnés. Voilà. Je rappelle que 1 kilo de bœuf, c'est euh, 10 000 litres d'eau. Enfin, je, voilà. euh, Donc c'est important de le savoir pour bien ajuster les mesures et la stratégie de. Euh, de correction en la matière. Donc, voilà pour le contexte. Alors, je pense qu'on communique peu là-dessus, et notamment, on n'utilise pas assez le relais des étudiants pour le faire savoir. En fait, les CRUS ont anticipé énormément, énormément d'obligations réglementaires. Par exemple, enfin, les obligations réglementaires, je ne vais pas vous faire une, euh, un exposé très long sur la loi EGalim de 2018, euh, la loi de lutte contre le gaspillage et de l'économie circulaire, AGEC ou la loi de transition énergétique de 2015. Retenez une chose, c'est qu'en fait, on a quand même un temps d'avance euh, sur la plupart de cette loi, puisque euh, dès 2019, 86%, des structures de restauration des Crous proposaient une offre végétarienne. Je discutais avec Antoine Philippot, ça tombe pas bien. Justement à Bordeaux, il y a un resto qui ne fait pas de ligne végétarienne, mais les chiffres sont là, c'est plus de 90% aujourd'hui des structures de restauration qui font une offre végétarienne. Expérience de Poitiers, euh, on l'a testé en février 2019. Les cuisiniers n'étaient pas super chauds. Je dis on va tester. Euh, et en fait, déployer dès la rentrée 2019, aucune com, 20% tout de suite de prise de repas végétariens. Aujourd'hui, on en est à 45. Voilà. Au passage, ça coûte moins cher. En plus, en coût d'enrée, donc c'est pas mal. Euh, c'est pas si facile que ça, en fait, hein, de passer au végétarien. C'est pas si facile. Parce qu'en en fait, on a des personnels qui ont été formés à la restauration carnée. Voilà. Donc, ça nécessite pas mal de convictions, beaucoup de formations, 150 recettes végétariennes euh, proposées au niveau euh, national. Voilà. Euh, L'origine des produits... Alors, on ne peut pas être du, sur du local, essentiellement. Pourquoi Parce qu'on a besoin, en restauration collective, d'avoir des volumes, de la garantie. Et en fait, on fait de la restauration collective. Donc, c'est deux livraisons par semaine de, de, de fruits et légumes. Donc, le système AMAP, chez nous, ça ne marche pas. Euh, ça ne marche pas. Voilà. Et il faudrait par ailleurs, je suis complètement d'accord avec l'intervention de tout à l'heure, il faut absolument travailler avec les collectivités territoriales sur les programmes alimentaires territoriaux. Parce qu'il n'y a pas d'offre. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'offre alimentaire à proximité. Pour autant, on a quand même 75% des produits servis dans les Crous qui viennent de France. Personne ne le sait. Euh, on a 25% de produits labellisés, euh, AOC, IGPN, etc. Voilà. Euh, dès 2019 et en avance sur la loi, tous les Crous sont passés à des contenants euh, qui ne sont plus produits avec euh, des matériaux euh, issus des industries pétrolières. Donc on est passé à des assiettes et des couverts en pulpe de sucre de canne, je rentre un peu dans le détail hein, quand même, mais des, des, sap, des sacs et emballages en carton, en papier craft, etc. Euh, mine de rien, euh, là aussi, en fait, on voit l'intérêt d'une commande publique. On a un peu créé l'offre. Euh, et par ailleurs, au-delà de ces obligations réglementaires que nous avons anticipées, on a d'une manière générale, alors pas partout au même rythme, euh, mais on a des, une politique réellement euh, volontariste au-delà des obligations réglementaires. Euh, par exemple, de plus en plus de crous font des audits euh, d'audit externe euh, sur le gaspillage alimentaire. Là aussi, un chiffre. Croce de Poitiers, on est maintenant à 36 grammes jetés par convive et par repas. La moyenne de la restauration collective, c'est 120. Voilà. Euh, certains croûts sont sur la méthanisation des biodéchets. Encore faut-il que les collectivités territoriales le proposent. Euh, on est assez en avant sur les économies d'énergie avec les cuissons basse température qui nous permettent de consommer beaucoup moins de fluides et de préserver le produit. Euh, on renouvelle régulièrement les équipements qui sont donc moins énergivores, par exemple les plonges. Ça consomme moins d'eau et moins d'électricité. Et puis, je parlerai d'une démarche globale qui s'appelle Mon Resto Responsable. C'est une démarche commune avec la Fondation Nature pour la Nature et pour l'Homme et Restoco. En fait, c'est une démarche globale qui mobilise beaucoup les équipes et qui les inspirent et qui, euh, en fait, permet de s'engager très concrètement sur le tri des déchets, sur l'origine des produits, sur les produits d'entretien éco-responsables. Et ça, c'est un merveilleux vecteur de management. Euh, je, je, je reprendrai l'intervention de tout à l'heure. Les transitions, c'est, à mon avis, essentiellement des transformations profondes de pratique. Je ne suis pas sûre que ce soit une couche supplémentaire. Je crois vraiment que c'est faire différemment et euh, y compris dans le domaine de la restauration, bah, ça parle aux gens, hein, ça parle aux cuisiniers, ça parle aux serveurs caissières de consommer, euh, de jeter moins, euh, de consommer moins d'énergie, de consommer moins d'eau, euh, de mettre en valeur des produits euh, du terroir. Euh, je terminerai, parce que je pense que j'arrive euh, à l'issue de, de, de la présentation, je peux être intéressable. Hein. Euh, quand même, quelques points de vigilance, notamment le coût de la transition écologique. Euh, repas 1 euro, juste euh, le coût du, du passage en bio de notre ligne de, de produits en bio en 2021. Euh, prix du yaourt, plus 60%. Euh, prix des haricots verts, plus 15%. Voilà. Euh, on n'a plus le droit de vendre des bouteilles en plastique. Le coût de, du Tetra Tetrapark, c'est trois fois plus cher qu'une bouteille en plastique. Autant vous dire qu'on ne va plus les vendre. On installe des fontaines à eau, mais après tout, c'est pas mal. Euh, voilà pour la restauration. Voilà. Et juste quelques mots si vous voulez poser des questions sur ce qu'on fait en matière de euh, patrimoine avec des matériaux biosourcés, avec euh, les, le recyclage des déchets de chantier. On a un partenariat avec l'université de Poitiers pour recycler les gravions euh, d'un resto U qu'on réhabilite thermiquement. Euh, on fait plein de choses en, en marché public sur euh, les espaces verts, on n'a pas de moutons, contrairement à, à l'université de Poitiers, mais on travaille sur des fauches tardives, des jardins euh, comestibles, enfin voilà, toute une, toute une série de, de choses dans tous les domaines d'action des CRUS qui nous permettent finalement de répondre aux attentes euh, que les étudiants nous font, euh, nous, comment dire, les étudiants nous interpellent de plus en plus fort sur ces sujets de transition écologique parce qu'une... Une planète à plus 3 ou plus 4 degrés, c'est invivable. Merci beaucoup. Super timing, et super intéressant et concret, merci beaucoup. Ça, ça évoque plein de questions, je pense. On a encore une dernière intervention de Pierre Boulet, vice-président numérique à Lille. Voilà, il est là. Pierre, on vous écoute pour ce focus euh, numérique avec euh, la plus grande attention. Bonjour, merci. Est-ce que vous m'entendez bien Oui, oui c'est très bien. Parfait. Alors, pourquoi parler du numérique quand on parle d'économie de, de, d'énergie et de, de transition écologique euh, Le numérique, à l'échelle mondiale, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est significatif. C'est quand même beaucoup moins que le transport, l'alimentation ou, ou, le, ou le logement. Euh, mais c'est en croissance. Euh, en croissance assez rapide, et donc euh, à l'heure où tout le monde doit, tout, tous les secteurs doivent diminuer leur, leur impact écologique, euh, le numérique l'augmente. Donc il y a un vrai problème euh, plutôt dans, dans l'avenir. Alors quels sont les impacts du numérique C'est des impacts directs de consommation d'énergie, évidemment, d'épuisement des ressources abiotiques, donc euh, typiquement les minéraux, et de pollution, en particulier lors de la fabrication pollution de eaux, pollution de l'air, pollution des sols. Donc ça, c'est les impacts directs. Les impacts indirects, c'est bah, les modifications de processus, euh, par exemple le télétravail. Est-ce que le télétravail est finalement euh, euh, plus, plus économe en énergie en, en, en, en émissions de gaz à effet de serre que, que de travailler euh, à, à l'université pour nous Il n'y a pas d'évidence, en fait. Il faut vraiment euh, mesurer les choses pour, pour, pour être sûr de ce qu'on raconte sur ces questions-là. Et puis enfin, il y a les, les choses qui sont les plus compliquées à mesurer, mais qui sont aussi quelque part les plus impactantes, c'est les effets rebonds et les effets d'accélération. Euh, quand vous avez euh, du réseau, euh, qui euh, quand, quand on passe d'une génération, de la 3G à la 4G, de la 4G à la 5G, en fait, on augmente les débits, et on rend possible des usages nouveaux du numérique qui vont accélérer aussi euh, l'économie. Et quand on accélère l'économie, on accélère aussi euh, les, les pollutions liées à l'activité humaine. Donc, euh, le, le numérique est un formidable facteur d'accélération. Ça s'est vu pendant les 50 dernières années, et, euh, et la croissance du numérique euh, court euh, en parallèle à la croissance des émissions de gaz à effet de serre. Donc, est-ce que le numérique est une solution pour l'environnement le, pour, euh, euh, ou, ou, ou un, un facteur euh, qui va contre euh, les, les, les, euh, les économies de, de, de gaz à effet de serre On est plutôt dans un facteur qui va contre. En plus de numérique, c'est pas, euh, pas bon, en fait, pour l'environnement. Alors, quand on fait des analyses de cycle de vie du, du numérique, on a trois segments qu'on qu considère en général. Les terminaux, euh, téléphone, ordinateur, euh, les serveurs et les réseaux qui permettent à, à toutes ces machines de, de communiquer. Et trois phases du cycle de vie, la fabrication, l'usage et la fin de vie. Alors, j'évacue vite la fin de vie, le numérique, les objets numériques ne se recyclent pas, ou quasiment pas. Euh, C'est extrêmement difficile à recycler. Donc, euh, quand vous les amenez dans, dans les déchetteries, en fait, euh, derrière, il y a du réusage, de la réparation du réusage, mais de la, du, de, de, de la, du recyclage quasiment rien. Donc c'est un peu embêtant, et donc je vais essayer de prendre en, en, en compte les, les, sept, les six euh, euh, domaines restants, donc la fabrication et euh, l'usage des terminaux, des serveurs et des réseaux, et voir comment nous on s'en saisit dans les universités en général, et dans la en particulier. Donc pour les terminaux, euh, ce qui compte en termes d'émissions de, de, de, de gaz à effet de serre, c'est la fabrication de ces terminaux. C'est 80% des impacts euh, d'un ordinateur, c'est plus de 90% des impacts euh, d'un téléphone portable. Donc, il y a un message, c'est de faire durer les terminaux les, les terminaux, les ordinateurs, les smartphones. En utiliser euh, moins de terminaux, euh, moins d'ordinateurs, moins de smartphones. Alors, on a la chance d'avoir un beau marché, euh, marché Matinfo, pour acheter nos, nos terminaux dans lesquels il y a des clauses environnementales qui font qu'on a une politique d'achat d'ordinateur qui est plutôt bonne dans les universités avec des durées de garantie longues euh, et, et des, il y avait des critères environnementaux dans, euh, dans, dans, dans le choix du prestataire des prestataires qui ont été choisis donc on a, on a un bon, euh, une bonne politique d'achat je dirais à condition de n'équiper de de nos personnels qu'avec un seul ordinateur et pas un fixe au bureau, un fixe à la maison et un portable entre les deux c'est un portable, point voilà, moins de machines, c'est ça le message qu'il faut euh, qu'il faut euh, retenir. Euh, réutiliser les machines quand elles sont en fin de vie pour certains usages, Voilà, les machines de TP d'informatique, elles peuvent encore servir pour des salles d'accès libre euh, dans d'autres disciplines qui sont moins gourmandes de ressources numériques. Euh, voilà, donc euh, moins de machines. Sur les euh, sur les data centres et, et les, les serveurs, euh, on est en ce moment en France dans une phase de mutualisation des data centres. Des, des, des, des salles d'hébergement, c'est la politique infranum. Allez-y, allez-y. C'est vraiment euh, la bonne idée. La bonne idée parce qu'on va faire des data centers qui sont plus efficaces en énergie, avec des meilleures climatisations, euh, qui sont en plus euh, plus sûrs euh, sur, sur tout un tas d'autres plans, plus sécurisés. Euh, et cette mutualisation, on, quand, quand on a fait l'étude dans la région de France, euh, c'est 20% d'économie sur 5 ans. D'économie financière en plus. On a un service de meilleure qualité qui coûte moins cher. Donc mutualisez, euh, faites fermer toutes les petites salles d'hébergement qui peuvent traîner dans vos composants, dans vos laboratoires. Je sais que c'est quelque chose qui, qui est compliqué à faire. Je, je m'y attelle, je vais m'y atteler l'année prochaine puisque notre data center ouvre l'année prochaine à, à, à l'université de Lille. Mais euh, c'est vraiment la, la, la chose à faire là sur, le, sur, sur les serveurs, c'est mutualiser, mutualiser un maximum. Sur les réseaux, bah, sur les réseaux, euh, on n'a pas énormément de, de, de, de leviers. Euh, c'est utiliser au plus juste, euh, enfin proposer des, des capacités euh, réseau euh, au plus juste par rapport à, à nos besoins. Euh, ce qu'on peut faire et ce qu'on a fait chez nous, c'est utiliser du matériel reconditionné pour les routeurs. Donc on a acheté des routeurs reconditionnés, ça suffit largement à nos besoins, ça coûte moins cher et ça fait moins de fabrication d'équipements euh, matériels. On peut agir sur les services numériques euh, qu'on propose à, à nos équipements, à nos usagers. Euh, si vous hébergez votre propre serveur de mail tous les mails internes restent dans votre datacentre. Vous n'utilisez pas les réseaux. Donc, ça permet de baisser les capacités réseau. Euh, donc, l'hébergement local est, est à favoriser pour, pour la capacité réseau. Il hein, faut, faut, faut se souvenir que les réseaux, ils fonctionnent, ils consomment la même chose qu'ils soient utilisés ou pas. Hein, les fibres optiques, elles sont éclairées, qu'il y a des données qui traversent ou qu'il n'y a pas de données qui traversent. Donc, il faut vraiment gérer la, la capacité au plus juste pour réduire la, la consommation. Par contre, héberger localement, bah, ça veut dire euh, des besoins RH, des gens qui savent faire ça. Et donc là, on tombe sur les, sur les problématiques de recrutement d'informaticiens dans les, dans, dans les universités, euh, qui sont un vrai, un vrai gros problème important. Après, euh, voilà, est-ce que le numérique peut être une solution pour, pour réduire les, euh, les impacts de, de nos établissements euh, si On parle de transformation de numérique. Hein, alors, je vous ai dit que le numérique, c'était un facteur d'accélération. Euh, donc a priori, c'est mal parti. Le numérique, ça permet d'économiser quand même de l'énergie à chaque fois qu'on remplace des transports. Voilà. Ma participation à votre conférence aujourd'hui a moins d'impact que si j'étais venu en TGV euh, vous voir à Rennes. Alors c'est pas pareil, euh, c'est pas, euh, on va pas pouvoir échanger euh, par la suite euh, pendant, pendant votre votre soirée, euh, mais par contre en termes d'impact climatique, euh, je suis probablement un des plus économes de la journée. Euh, donc tant qu'on remplace des euh, des déplacements, on est gagnant parce que le numérique, finalement, c'est quand même relativement économe par rapport à, à prendre une voiture, un train ou un avion, encore pire. Donc, euh, les conférences scientifiques encouragées, euh, essayer d'organiser, de mettre en place des outils qui permettent d'organiser des conférences scientifiques complètement à distance, euh, favoriser les, euh, les, les transports en train par rapport aux transports en avion, etc. Donc, dès qu'on peut réduire les transports, c'est bénéfique. Par exemple, à l'Université de Lille, qui est une université de taille métropolitaine, euh, faire des réunions à distance, euh, c'est bon parce que euh, parce qu'il y a des gens qui, qui viennent de par partout dans la métropole pour se retrouver au même endroit quand on fait la, des réunions euh, physiques. Et euh, quand on, on fait la somme de tous les déplacements et des émissions de gaz à effet de serre qui sont, sont provoquées par ces déplacements, euh, le, le, la réunion en vidéo est, est tout à fait positive. Après, euh, ce qu'on peut faire, bah, c'est notre impact principal dans l'université, c'est la formation. Hein, donc former, former euh, nos étudiants. Euh, ce qui est fait à l'INSA est très bien, impliquer nos étudiants dans, dans, dans, dans ces questions-là, euh, sensibiliser massivement les personnels, les étudiants. On a organisé des fresques numériques, fresques du numérique pardon, euh, à destination de deux publics dans, dans l'Université de Lille. D'une part, les, les membres de la direction du numérique, donc les ingénieurs qui font tourner les machines et les services. Et puis, euh, d'autre part, les, les, les, les, les enseignants d'informatique euh, qui eux-mêmes se sont formés à l'animation de la fresque du numérique et qui maintenant... Annime des fresques pour, le, pour leurs étudiants. Euh, voilà, et puis, puis euh, un point qui est assez coûteux en, en ressources numériques, c'est la recherche. La recherche en intelligence artificielle, en particulier aujourd'hui, est très coûteuse. Donc, euh, encourager les, les chercheurs à, à être sobres dans leurs usages des, des calculateurs. Alors, je sais bien que ce n'est pas les DGS qui peuvent tout faire là-dessus, que, que les directeurs de recherche, enfin, les directeurs de laboratoire sont aussi important, mais faites en sorte que dans les mesocentres, dans, dans, dans, dans vos data centres d'hébergement, on, on ait une, une mesure de, de, de, de, de la quantité de gaz à effet de serre qui est émise par chaque usage pour pouvoir communiquer sur, sur ces impacts-là auprès de, des utilisateurs des mesocentres. En conclusion, je dirais que bah, la, la sobriété numérique, c'est économique. Donc vous, DGS, vous devriez être particulièrement sensible à ce, à ce sujet qui peut faire gagner de l'argent ou éviter de dépenser. Euh, des sommes euh, assez importantes à nos universités. Génial. Merci beaucoup Pierre. Merci. Voilà, on a presque fini notre tour d'horizon que je trouve infiniment riche. On a envie de s'attarder sur chaque sujet, mais on ne peut peut-être pas, mais c'est Martin qui va le faire pour nous. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement interpellé ou au contraire, dans l'autre sens, sur lesquelles vous voudriez interpeller les acteurs de l'université, que sont les l'administration, les directeurs généraux de service et l'ensemble de leurs équipes. Euh, Rebonjour, alors c'est un, un gros pavé quand même, euh, mais bon je vais essayer de m'en sortir quand même. Alors euh, je vais essayer de rebondir un peu sur les, les présentations qu'il qu y a eu, qui sont très intéressantes, et, euh, et euh, de là les challenges, je ne m'avancerai peut-être pas là-dessus. Euh, parce que, euh, voilà, c'était quand même assez complet et voilà, c'est quand même euh, bien d'encourager les, les bonnes initiatives plutôt que, que de, de, de les critiquer euh, même si c'est important aussi d'avancer avec, avec les mauvais points hein, comme, comme ça a été dit tout à l'heure euh, du coup, pour, pour rebondir peut-être sur le numérique, c'est vrai que bah, c'est beaucoup beaucoup, une question qui est de plus en plus importante euh, et on, bah, voilà, on voit que c'est quand même un secteur qui est, qui est en grande augmentation, en nette augmentation. Et c'est vrai que, ben, en plus, avec euh, la crise sanitaire, ça n'a pas été, euh, ça n'a pas aidé euh, la, sur la, la consommation du numérique avec euh, ben, voilà, quelqu'un quelqu qui, qui fait plus de télétravail et du coup qui va demander un matériel aussi pour chez lui, qui va demander euh, voilà c'est ce qui a été dit. Et puis, euh, du coup, une multiplication des achats informatiques. Euh, et c'est vrai que ben, ça peut être aussi intéressant, notamment dans l'enseignement supérieur, où euh, il y a quand même des renouvellements de tout le matériel informatique euh, à des moments donnés euh, peut-être que c'est aussi essayer de voir s'il n'y a pas des équipements qui peuvent être prolongés euh, au lieu de tout changer sans trop se poser de questions et puis en plus pas trop savoir quoi en faire derrière peut-être qu'il faut se poser justement quand même la question de la fin de vie euh, elle a été un petit peu écartée euh, sur sur cette présentation mais c'est vrai que ça pourrait être important de, euh, de se dire bon, bah, est ce que euh, notamment peut-être pour des étudiants précaires qui auraient euh, qui auraient besoin justement de, de matériel informatique pour chez eux par exemple, ça pourrait être intéressant d'avoir aussi ce, ce côté-là de comment est-ce qu'on peut le faire passer à, à des étudiants et puis, et puis ça peut être tout ce, voilà, ce recyclage dans des associations pour de la seconde main, donc ça pourrait être intéressant d'avoir cette vision-là et puis bah, même tout simplement de prolonger les équipements qui marchent encore. Euh, on ne se pose pas cette question-là, mais pourtant c'est quand même le, plus, le, plus, le, le mieux à faire, je pense, à mon avis. Euh, donc ça c'était pour, euh, pour l'informatique ensuite pour euh, l'alimentation sur le campus alors j'apprends que j'ai du mal tomber et être dans un, dans un crous qui, qui ne propose pas une alternative végétarienne euh, tous les jours euh, mais voilà c'est vrai qu'en fait il euh, y a quand même une, une, forte, une forte demande euh, au niveau des étudiants des étudiantes à ce niveau là vous et le ressentez euh, ce changement vous euh, en tant qu'étudiant ce changement de prisme du, du CRUS vous le vivez on, on sent quand même qu'il y a de l'évolution, et puis, ben non, si je ne me trompe pas, c'est à partir de, du 1er janvier 2023 qu'il y aura de toute façon obligatoirement une alternative végétarienne dans, dans tous les crousses euh, et, et donc, normalement, ça devrait venir assez rapidement. Après, c'est vrai qu'il voilà, y a eu tout ce souci de euh, qu'est-ce qu'une alternative végétarienne aussi, parce que euh, tout le monde n'a pas la même définition d'une alternative végétarienne. Il y a une alternative végétarienne qui est euh, le plat classique et sans la viande, et donc ça c'est pas forcément une alternative végétarienne pour tout le monde et puis celle où justement bah, c'est à la place de la viande euh, il y a autre chose euh, donc, euh, donc voilà c'est un, un point qui est assez important et c'est vrai qu'il doit quand même souvent remonter au niveau des crousses euh, par les étudiants et étudiantes euh, ensuite euh, bah justement pour l'alimentation sur le campus parce que là on parle aussi de, de comment articuler cette alimentation sur tout le campus et pas que le crouss le midi par exemple ça peut être des initiatives qui peuvent être des épiceries locales ou bio au sein des campus. Et avec là, par contre, la possibilité de prévoir et d'essayer de passer des partenariats avec des producteurs locaux euh, c'est vrai que bah, pour, une échelle, pour une échelle avec des, des millions de repas c'est peut-être plus compliqué mais pour des, des épiceries bio euh, ou locales avec, euh, pour les, les, les étudiants, étudiantes et même pour le, le reste des personnes qui, qui font partie des, des campus c'est pour être intéressant d'avoir ces épiceries là euh, qui soient ouvertes pour, pour tout le monde euh, voilà, après des, des partenariats à, à passer euh, et puis même euh, on peut même pousser jusqu'à avoir des espaces de marché en fait, des producteurs qui viennent sur le campus et qui font euh, un, un marché euh, complètement, même euh, au-delà de la map, un, mar un marché euh, euh, voilà, euh, en, en libre euh, qui soit, qui soit sur le campus pour éviter justement, euh, comme on a, ben, on a des logements, on a, on a un peu de tout sur les campus maintenant, et ben, ça pourrait être intéressant aussi d'avoir euh, ces, ces ressources euh, plus sur, sur la nourriture. Euh, et j'aimerais bien, du coup, faire un, un point sur le gaspillage alimentaire, du coup, euh, bah, peut-être au niveau du Crous, euh, voir euh, comment, comment est-ce que c'est possible, aussi. on n'en a pas parlé, de moins gaspiller aussi, parce qu'on euh, bah, voit que le gaspillage, voilà, ça, peut être, ça peut faire partir dans des méthaniseurs, euh, c'est un, voilà, un moyen d'essayer de, de faire quelque chose de, de ce traitement des déchets, mais euh, bah, est-ce qu'on ne peut pas aussi faire, euh, alors ça, hein, ça implique beaucoup de, à mon avis, il y a beaucoup de normes dessus, alors je ne suis pas... Je suis pas Expert sur le sujet, mais voilà, essayer de, de valoriser autrement euh, tout ce qui n'est pas utilisé à l'échelle du crous. Est-ce qu'il n'y a pas une, un don qui peut être fait après euh, avec les restes euh, de ce qui n'a pas été utilisé euh, pendant pendant les crous Est-ce que ça pouvait Est-ce que ça ne peut pas être aussi un, une idée de de faire des, plus de diversité dans les repas et ne pas avoir une seule une seule possibilité de prendre des repas à voilà À, à 3,30€, 3, 3, euh, et puis euh, essayer, ou 1€, euh, et, et essayer de euh, répartir autrement ce repas pour ne pas être obligé de prendre tant de points, ou en tout cas prendre ce qu'on veut, et puis du coup euh, payer ce qui correspond à peu près à notre repas, enfin ce qui correspond à l'échelle de des étudiants, avec, euh, avec bien sûr euh, un, un prix quand même abordable. Euh, mais en tout cas euh, quelque chose qui, qui puisse faire que on prend un peu ce qu'on veut euh, pour éviter en fait de prendre trop pour arriver aux au six points de décrousse et puis euh, et puis ensuite euh, bah, gaspiller la moitié parce que on ne on mange, on mange pas. Euh, donc pour le, le gaspillage alimentaire, Alors, je ne sais pas s'il y a des réponses à apporter là-dessus. Euh, et puis, il y a aussi sur l'affichage de, de l'empreinte carbone. Alors ça, je ne sais pas à quel niveau c'est dans les discussions au sein du CRUS. Mais, euh, voilà. Alors, il y a eu beaucoup de questions au CRUS, mais pas que. Donc, si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Peut-être aussi, euh, euh, Pierre, depuis la visio. Alors, euh, Mariannick. Je vais même répondre sur le numérique. Euh, juste dire qu'il euh, y a des associations type Emmaüs qui sont super performantes. Donc ça fait des années qu'on travaille avec Emmaüs Pepin un petit peu de pub pour les Deux-Sèvres. En fait, euh, ils prennent nos équipements euh, électroniques informatiques, ils les reconditionnent en faisant travailler des personnes en insertion. Et les équipements sont vendus à petit prix à des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter euh, de euh, des équipements de neufs. Vous pouvez tous le faire, hein, je ne sais pas, voilà. Euh, sur la restauration, alors sur le, le gaspillage alimentaire, euh, euh, tous les Crous n'ont pas euh, procédé au, à l'audit, Verdicité Adem. plusieurs l'ont fait, Crous de Toulouse est en tête 60 grammes euh, jetés par, euh, par convive et par repas, nous on était à 41 en, en décembre, on est descendu à 36 en avril, très honnêtement, ça, ça fait une demi-clémentine de la production jusqu'à l'assiette, hein y compris la préparation des produits, ça va être compliqué quand même de faire moins. La, la restauration collective, c'est 120 grammes. Euh, bon, on, peut toujours, on peut toujours aller plus loin, mais, euh, mais là, je vois les limites. Sur le, permis, sur le permis à point, sur les menus à point dans les crousses, je ne m'exprimerai pas, on ne l'applique pas à Poitiers. Mais c'est un sujet en soi, c'est pas... Euh, comment dire C'est un, un autre sujet que celui de la transition écologique, et je veux pas... Euh, je ne veux pas m'exprimer là-dessus, simplement, nous, on l'a pas mis en place. Euh, et la question de l'empreinte euh, carbone, alors les démarches qui sont plutôt menées aujourd'hui dans l'écrou, c'est d'avoir un bilan euh, des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de tout l'établissement. Et de niveau scope 3, c'est les scopes 1 et 2 sont obligatoires, le 3 est facultatif, et nous, on va aller vraiment sur le 3. Pourquoi Parce que, en fait, on regarde l'ensemble de l'activité de l'établissement, et pour nous, la restauration. Mais on a fait plutôt ce choix d'une approche globale, euh, plutôt que activité par activité, parce que ça nous permet de cibler. Chez nous, le numérique n'est pas un sujet. L les déplacements, très peu. Euh, par contre, patrimoine et restauration, euh, ça permet d'identifier euh, très vite euh, là où il faut faire, porter les efforts. Alors. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres réactions. Euh, Pierre, à distance ou ici est-ce qu'on peut peut-être commencer à donner le micro à la salle aussi, parce qu'il nous reste 20-25 minutes, donc si vous avez des questions. Pierre, Pierre allez, merci. Ouais. Ouais. Ok, oui, Pierre. Oui, alors, euh, sur le numérique, <coughs> sur la fin de vie en particulier, euh, j'ai évacué rapidement la question, euh, parce que euh, j'ai évacué le recyclage. Euh, le recyclage ne marche pas sur les déchets numériques, voilà, c'est ça que, que, que j'ai dit. Par contre, sur la fin de vie, il y a énormément de choses à dire, j'en ai effectivement peu parlé. Il faut d'abord réutiliser les machines, Tant qu'elles qu fonctionnent, il faut les réutiliser au sein, au sein de l'établissement. Et, et on, a, on, on le fait dans nos, dans nos, nos universités. Les, les ordinateurs ont deux, voire trois vies euh, dans, dans nos universités. Il faut les réparer. Et ça, par contre, on ne sait pas bien faire. Euh, nos, nos, nos techniciens de, de proximité euh, n'ont pas les compétences pour réparer les machines. Et quand les machines sont hors garantie, euh, ça devient compliqué pour nous euh, de, de, de faire ça. Donc, euh, moi, je, je, je pense qu'il faut absolument qu'on forme nos, te, nos techniciens pour qu'ils sachent faire un minimum de réparations pour faire durer nos machines, y compris quand elles sont plus sous garantie. Les durées de garantie ont augmenté hein, dans, dans, dans le marché de Matinfo 5, donc euh, systématiquement, demandez les garanties les plus longues, c'est 5 ans. Euh, chez nous, la durée d'amortissement, c'est 5 ans aussi pour le matériel informatique, mais faites durer les machines au-delà de la garantie et au-delà de, des durées d'amortissement. Euh, on peut aussi réinstaller des machines anciennes avec euh, des logiciels libres, euh, y compris des, des systèmes d'exploitation comme Linux, qui sont moins gourmands et qui permettent de, de, de donner une nouvelle vie euh, à des machines dont, dont le matériel fonctionne encore et c'est la lourdeur du logiciel qui, euh, qui euh, les empêche d'avoir une bonne utilisation. Euh, le, les logiciels libres sont une, sont une solution à, à l'obsolescence programmée de, de, de, de, bah, des OS propriétaires Microsoft et, et Apple. On peut donner effectivement les machines euh, euh, aux étudiants, au personnel. Alors c'est très bien, sauf que euh, quand on a une université de la taille de l'université de Lille, c'est plusieurs machines par an, euh, plusieurs milliers de machines par an qu'on qu qu sort de notre inventaire. Et euh, la logistique, on n'est pas équipé pour gérer une logistique de plusieurs machines, y compris pour les données. pour, pour, pour, pour plusieurs milliers de machines par an. On ne sait pas les donner, on ne sait pas simplement déjà les récupérer à un endroit. On n'a pas les espaces de stockage, on n'a pas les, les, les, les, les personnes qui savent qui savent gérer ça. C'est un vrai problème compliqué de sortir les machines. Alors, elles sortent en général, quand elles sortent de chez nous, elles sont déjà bien usées. Hein. Elles, ont, elles ont vécu deux ou trois vies. Euh, C'est des machines qui ont 7, 8, 10 ans euh, déjà. Donc, et, et en plus, il y a des problématiques euh, légales. C'est très difficile pour un opérateur public de sortir, de donner des machines. Euh, on, on doit les donner au domaine. Euh, enfin bon, je ne suis pas très spécialiste de ces questions... Euh, Légal, mais, mais c'est ce qu'on me répond dans mon établissement, que c'est compliqué de donner. On ne peut pas donner directement à une école, une association. Il y a un processus euh, euh, assez complexe euh, à, à mettre en œuvre. Donc, faites durer en interne dans vos établissements. Euh, encouragez euh, les, les double usages, usage personnel et professionnel sur les mêmes machines. Euh, moi, je n'ai pas de machine personnelle chez moi. J'ai mon ordinateur professionnel et je fais tout avec. Voilà, ça, ça, ça fait une machine de moins. Donc, ce qui compte, c'est le moins terminé. Alors, en... en Fournissez des, des, des ordinateurs à, à, à, vos, à, vos, à, à vos personnels, à vos étudiants. Euh, chez nous, on a plusieurs façons de fournir des ordinateurs à nos étudiants. Euh, par des dons. Euh, bon, J'ai vu la fondation de l'Université de Lille. J'ai critiqué un peu mon établissement. Euh, la fondation de l'Université de Lille a fait, euh, une news cette semaine, un don euh, de, je ne sais plus quelle, quelle entreprise, qui a donné 75 euh, ordinateurs. Ok, 75 ordinateurs pour 80 000 étudiants. Euh, C'est bien, mais euh, ce n'est pas, pas à la hauteur. Donc, euh, nous, l'établissement, on donne, on, on prête on prête euh, 1500 ordinateurs par, euh, par an à des étudiants sur critères sociaux. Donc, euh, voilà, il y a un problème d'échelle, à la fois dans, dans, dans l'équipement et dans la fin de vie de, de nos équipements, qui rend les choses euh, tout de suite euh, à, à échelle industrielle. Dans, dans nos établissements et, et c'est compliqué de passer à l'échelle industrielle. Il y a des petites actions faciles à faire quand on est petit. Quand on est très gros, ça devient tout de suite euh, très compliqué. à faire. Donc, euh, faites durer en interne. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou questions dans la salle Oui. On y va. Bonjour. Oui, moi, je voulais intervenir sur le, sur le numérique, sur les usages du numérique. Euh, on a mis euh, et témoigné là-dessus on a fait, certainement plusieurs universités le font aussi. On participe au Clean Up Day, par exemple, euh, tous les ans, où on demande au, au personnel de, de nettoyer leur messagerie, notamment, et, leur, euh, et leurs ordinateurs. Euh, J'avoue que depuis que je l'ai fait, euh, je me suis prêtée à l'exercice. J'étais effarée par, effectivement, euh, les quantités de mégaoctets euh, que l'on vire chaque semaine et qui passent dans la poubelle enfin, quand on les nettoie. Euh, et ce, ce qu'on qu qu voilà, qu garde euh, inutilement. Euh, je m'amuse, je vous invite à le faire, à, à vider euh, la, ma, ma corbeille numérique une fois par semaine et de regarder combien je vire euh, d'octets chaque semaine. Euh, ma, ma corbeille, c'est 40 à 70 millions d'octets que je vire chaque semaine. Voilà. Donc je me dis qu'on stocke des, euh, des méga et des méga octets, de, voilà, de, euh, de, on, on, use, on utilise des espaces à mauvais escient et je crois que là il y a, y a un vrai travail à faire euh, de sensibilisation et puis d'amélioration et de, fin, de prise de conscience autour de, autour de ça. Euh, ça c'était mon, mon témoignage. Et euh, autre axe, à mon avis, d'amélioration qu'on pourrait faire collectivement, euh, là, euh, les universités, ou en tout cas, je suis preneuse de, de bonnes pratiques euh, ailleurs, euh, j'ai réalisé aussi, euh, peut-être plus récemment, en lisant un article du Monde sur le coût euh, des euh, cartes bancaires qui étaient jetées chaque année ou renouvelées euh, chaque année dans le monde de la la pollution que, que cela représentait. Et je me suis posé la question euh, de ce que représentaient les cartes multiservices. Alors, je ne sais pas si Stéphane Athanase est encore dans, dans la salle. Euh, voilà. Je ne sais pas si notre euh, collègue de, euh, hollandais peut, peut réagir et comment ils, ils, ils ont euh, les cartes multiservices ou étudiantes euh, voilà, à Utrecht. Mais, euh, moi, je, je m'interroge vraiment. Ces cartes qui ne sont plus utilisées, les étudiants partent, qui qui finissent dans la nature, au, enfin au pire, j'espère, ou euh, abandonnés quelque part, voilà. qu'est-ce qu'on fait de, de, de ce potentiel-là, euh, qui se chiffre en milliers milliers milliers de cartes euh, Bon, Il y a peut-être un appel de rennes à faire, et à, à se... <rire> je ne sais pas qui les recycle, qui les réutilise, mais euh, voilà, il y aurait peut-être une action collective à faire euh, dans ce domaine. Alors j'ai l'impression qu'il y a Frick et Pierre qui voudraient réagir. Ah, Pierre, on ne vous entend pas là voilà. Alors, d'abord Frick et, et ensuite Pierre, ça va in vous avez Utrecht. posé la question de notre expérience à Utrecht dans ce domaine. To get rid of cards, for example. Donc par exemple, de ne plus avoir ces cartes. Alors moi, je ne suis pas spécialiste, mais je subis la réglementation qu'on m'impose dans le domaine. But like the student, I'm very mais comme l'étudiant, je suis très optimiste. Uh, we have now even more Alors la réglementation est de plus en plus, le, le règlement est de plus en plus strict par rapport à l'accès au système uh, pour que ce soit un accès éco-responsable. Et en fait, grâce aux politiques sécuritaires, on n'a plus de cartes. Mais de Même si ce n'était pas des objectifs de développement durable, ça revient à cela. je pense que vous As well. Alors par rapport à la restauration, voyez euh, oui, effectivement là il y aurait plus à faire parce que je suis aussi consommateur et je vois bien le problème. Et now we can also take the first question raised in the issue of Mariana, asking of how the profit loss in our canteens is Donc, of, uh, sold. Et Là on revient à cette question du fait que nos restaurants universitaires sont déficitaires. I think while we did some experiments, the consumer likes it. Alors on a fait quelques expériences, on a vu que les consommateurs ont apprécié. So then after years we could go into in Donc après cinq ans, on a plus entrer dans d'autres négociations côté achat. Et the well puis Uh, break even. Uh, dans l'intervalle, l'offre locale a s'est améliorée de sorte qu'on est presque arrivé à un point d'équilibre dans nos finances. Et of course the fair pricing to the people like the agricultural sector is an issue. Il fallait aussi que les agriculteurs, les producteurs uh, reçoivent le juste prix. And uh, the losses well, we put them in the canvas on the revenue stream as a social. Economic benefits or impact. Y avait un petit jeu comptable. On a pu, uh, faire de des en ou économie, And then, last remark from my side that Martin raised very optimistically. Lots of issues he heard, and of course, he knows himself. But then, talking about food and canteen, we bring it to. Uh, national level discussions with multiple universities. Alors, je suis content que Martin a été résolument optimiste en son bilan. Alors, par rapport à ces questions du gaspillage alimentaire, euh, notamment, c'est quelque chose que nous, nous avons porté au niveau national, pour and soulever ces questions au niveau national. The L'État like peut nous donner une enveloppe de mettons, 100 millions d'euros, like par exemple, pour euh, répondre à la question, quel est un environnement alimentaire sain avec un apport protéique élevé, par exemple auprès des plus âgés, qu'est-ce que ça donne and baby care. ou bien pour la, la mère enfant Et donc, on va essayer d'apporter des preuves comme quoi ça apporte une transformation sociale. E examiner aussi, si on donne le, les uh, les déchets alimentaires uh, dans la chaîne de production animale, quels sont les résultats par rapport aux élevages. Because then you also have health issues. Parce qu'il y aura de, aussi des enjeux sanitaires pour uh, les élevages. Le bien-être animal. Peut-être COVID-like issues. Peut-être de, de de type COVID pandémie. But the end you like to close the loop. Donc pour boucler la boucle. Et puis je pense que les termes current sont comme like circular economy circular agriculture. on parle aujourd'hui de l'agriculture ou l'économie circulaire et je pense le medicine, re, uh, regenerative medicine hein, that's a topic la médecine régénérative c'est aussi un enjeu qui émerge and the regenerative agriculture now exists as well et maintenant on parle aussi d'agriculture régénérative Merci Frick. Pierre, un petit mot, je crois. Et puis ensuite, oui. il y aurait une question ah, là, Cécile. Eco oui. du genre euh, trier ses mails, euh, c'est utile pour la sensibilisation, ces éco mais c'est inutile pour l'environnement. Euh, le Je m'explique. Euh, le, le stockage, euh, on a des stockages de très grande capacité, peu cher et, et finalement peu impactants pour pour l'environnement. Donc, c'est pas très grave de, de stocker les grandes quantités d'informations, euh, surtout qu'il a par mail. Hein. Par mail, c'est des petits documents. Hein. Il y en a beaucoup, mais c'est des petits documents. Donc, les volumes sont pas colossaux. Et, euh, et le temps, en fait, quand, quand est-ce qu'il consomme l'ordinateur euh, Il consomme quand l'écran est allumé. Et donc, tout le temps que vous passez à trier vos mails, eh ben, c'est du temps de consommation de votre terminal. Donc, à la limite, euh, alors, faire, faire du tri automatique en, en mettant des règles de filtre, euh, très bien. C'est fait automatiquement sur le serveur. Par contre, passer euh, une heure par semaine à trier ses mails, autant faire autre chose avec son ordinateur, voire à éteindre l'ordinateur, euh, plutôt que de faire ça, parce qu'on consomme, et proportionnel, la consommation quelque part d'un ordinateur, elle est proportionnelle à la taille de l'écran. Alors, si vous, êtes, vous faites ça sur un ordinateur portable avec un écran fixe à côté, comme, comme ce que j'ai sur mon bureau, vous consommez pas mal d'énergie, finalement, pour, pour rien gagner, euh, le, le bilan est négatif. Alors, vraiment, ce qui compte dans, dans, dans la, le cycle de vie des machines, c'est la fabrication. Et donc, il faudra arrêter d'acheter des nouvelles machines. C'est vraiment ça le, le truc qui peut avoir un impact euh, sur le numérique, en particulier en France, où on a une énergie très décarbonée. Euh, utiliser les ordinateurs, finalement, ça pollue très, très peu euh, par rapport à leur phase de fabrication. pas que ça pollue pas dans l'ensemble, mais c'est la fabrication qui est, qui est vraiment le, le truc qui compte. Hein. C'est 80 à 90 des impacts environnementaux d'un ordinateur sur toute sa durée de vie. Donc, vous le faites durer, euh, vous multipliez par 1,5 sa durée de vie, quelque part, vous divisez par 1,5 son impact environnemental, parce que vous n'avez pas fabriqué un ordinateur supplémentaire. Donc, faites durer les machines, euh, le, le, le, le trier les mails, euh, c'est un éco-geste, mais euh, euh, voilà, c'est comme faire pipi sous la douche, ça ne sert pas à grand-chose finalement. <rires> Et euh, alors, si, si, si vous voulez en savoir plus sur ces questions-là, il y a Ecoinfo, qui est un GDS, un groupe de service du CNRS qui produit pas mal de contenu, ecoinfo.cnrs.fr. Il y a l'Institut du numérique responsable auquel vous pouvez faire adhérer vos, vos, vos établissements et qui, euh, et qui produit pas mal d'outils de, de, de, directement opérationnalisables dans les établissements. Hein, Aujourd'hui, il n'y a, a que deux universités qui, sont, qui en sont partenaires, hein, la Rochelle et, et l'Université de Lille. Euh, L'ADEME aussi donne des guides assez intéressants sur, sur ces questions-là. Très intéressant, merci. Il y a plein de réactions. Donc, Nicolas, puis Fric, et ensuite il y a une question là-haut. Ah ouais. bon. Vert, c'est mieux que rouge. Euh, donc euh, oui, juste je, euh, la réflexion de Pierre me faisait penser à, à quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, ce qui est super important en fait. Euh, et là, là, je reviens sur la culture de l'ingénieur, c'est d'être capable de mesurer les choses. Et effectivement, notamment, euh, on a beaucoup de quand, quand, quand on aborde les questions d'environnement de, ou développement durable, en fait, on a plein de mauvais réflexes. Et en fait, on croit faire des actions et en fait, on, des fois, c'est des contractions et dans tous les sens du terme, tiens, d'ailleurs. Euh, mais euh, donc ça, c'est vraiment c'est vraiment important. Donc, mesurer et nous, notamment, quand on avait étudié euh, l'alimentation, euh, on, on pensait pas non plus que ça avait un impact aussi important dans l'établissement. Et, et franchement, euh, l'alimentation, déjà, si on règle le carnet et, euh, et euh, le, les déplacements, donc si on travaille sur le local, on a quasiment tout solutionné. Il y a beaucoup de choses comme ça où quand on a compris... Les voyages en avion, par exemple, on a étudié nous avec nos étudiants et on se rend compte que, par exemple, bah, le département qui est le plus exemplaire, qui s'appelle Génie énergétique environnement, c'était celui qui avait l'impact carbone le plus important en déplacement. Et euh, pourtant, c'est les plus motivés de tous nos étudiants. C'est la crème de la crème du développement durable chez nous. Et en fait, euh, 10% de ces, de, de ces étudiants-là représentaient 40% de l'impact de ce département qui lui-même a un impact beaucoup plus important que les informaticiens, les mécaniciens ou les génies civilistes. Et donc, euh, pourquoi bah, On a analysé le pourquoi. Et après, on a mis en place un passe de carbone et on essaye de travailler là-dessus. Je pense que c'est vraiment dans tous les domaines, c'est ça qui est important. Ok. Très intéressant. Frick, un tout petit mot aussi, je crois. Oui, avec le micro. Oui, du coup, voilà. La fun partie est que votre nom est Pierre et j'ai noté quand j'ai fait une translation dans Google Translate qui est en face de moi. Best, re best <laughs> regards, Mr. Rock. Votre histoire est rock, rocky. Donc, like uh, uh, oui, Pierre, bah, du coup, uh, j'ai fait Google Translate pour votre nom. J'ai vu uh, Rocher, mais en fait, c'est bon, vous avez uh, eu pas mal d'accueil dans votre histoire, mais voilà, maintenant c'est bon. <laughs> Parfait. merci c est, c est pour l'échange qui se prolonge avec une question là-haut. merci. J'ai aussi une question pour, uh, pour Frick. So first of all, uh, thank you all for your testimony. And I have a question about. Uh, so for me, the feeling is that you completely change the way you live and work in your campuses. So, how much time did it take for you? What is the percentage of people and students that are involved in Green Office? And the second question is about the European et thesis and how they can contribute to improve the competencies all around Europe in the model of Utrecht. Thank you. How long and perhaps how much? Parce qu'il y a la question du coût qui pourrait être ajouté. fait oui I will continue in English but maybe you translate and uh, the, the, I take the easy one like what we do in Europe with the Alliance is question facile d'abord qu'est-ce qu'on fait en Europe avec l'Alliance it's almost like a new university everything is challenge based and maybe more uh, uh, orientated into implication of the new technology rather than et surtout l'implication d'une nouvelle technologie plutôt qu'une nouvelle génération d'étudiants qui se seraient formés au moyen traditionnel. Les transitions sont sur le temps long. Je vous donne un exemple. Il y a cinq ans, notre conseil d'administration a banni les voitures de notre campus. Le dernier kilomètre, c'est à chacun de voir. So they start to ask money for the parking lot. Donc ils ont commencé à demander des sous pour uh, le parking. And the idea was to make it a real high price. Et l'idée c'était de faire que le parking soit très très cher. Because we had also of course in mind that the people going to the hospital are free to have parking but the Had to pay. Donc on s'est dit, bah, ceux qui sont à l'hôpital, eux, ce sera gratuit, mais tout ce qui vient pour les, in, les études, il faut payer. In Utrecht, the, the about 10 euros an hour. En centre-ville d'Utrecht, on paye 10 euros de l'heure de parking. So will park there. Donc personne ne cigare, c'est clair. Au campus scientifique, 2 euros la journée. And then the people from the, like the labor organizations, came in. Et puis tous les syndicats se sont pointés. eux, ils ont négocié un dédommagement de 4 euros le jour. Donc tout le monde aspire au changement, n'est-ce pas Que ce soit le conseil de direction, que ce soit les étudiants, tout le monde. But then the old Powers come in, in the regulations. Mais ensuite, on a toutes ces puissances historiques et puis les réclamations. The J'ai parlé de cette institution dirigée vers une société ouverte. Et justement, c'est le genre d'enjeu en, auquel ils se sont adressés pour essayer de construire ce nouveau monde. Donc pas pa, pa de, pa de solution immédiate, mais c'est un travail en cours par rapport à la restauration. Je pense que c'est uh, progressif, c'est petit à petit yeah. qu'on va y arriver. Et uh, pour Pierre, bah, je ne okay. lirai plus mes mails, Pierre, comme ça c'est réglé. Allez, peut-être une dernière question parce qu'on arrive à la fin de notre table ronde. Allez, Cécile. Une dernière question. Frick, tout à l'heure, a dit qu'ils avaient un très camouflé euh, le bilan financier de la restauration et qu'ils avaient réussi à le présenter comme un bilan financier positif. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une comptabilité euh, responsable euh, qui a été installée. Vous avez tous vu parlement la série remarquable. Donc euh, y a-t-il euh, aux Pays-Bas des obligations de comptabilité responsable qui permettent d'intégrer les externalités à une comptabilité financière classique Ou est-ce qu'il y a des manipulations financières euh, classiques et douteuses voilà. Je well, ne like je sais pas les chiffres en tête mais je sais qu'avec les établissements financiers on commence à regarder uh, l'équilibre carbone uh, les, les aspects agricoles etc. Donc je pense qu'on aura des chiffres au bilan puisqu'on en a fait un objectif principal stratégique. On a une initiative de financement durable avec, big and investors. avec les grands groupes, les investisseurs, et c'est SFE in Donc SFE. Il y a un autre. Sustainable food initiative. Pardon, c'est un sigle donc SFI euh, donc initiative d'alimentation durable. Et c'est like Danone et Unilever. Try to calculate what is the value of your footprint in the value chain from the producing part all the way to the consumer. Entre autres, où on essaie de calculer une valeur et une valeur environnementale euh, bah, du champ jusqu'à l'assiette. And the fun part is that two students built a company on this calculation method and sell that to the big companies worldwide. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux étudiants qui ont créé une start-up pour calculer cette méthode et ensuite ont pu vendre cela comme prestation à ces, grande, ces grands groupes. Sure is using that model. Mais je ne suis pas certain que notre conseil d'administration utilise encore ce modèle. Merci beaucoup. Merci pour cette magnifique table ronde.